Bonjour. Alors j'ai récemment partagé euh, sur la page euh, un article, un article d'une revue très sérieuse, d'une revue euh, plutôt spécialisée dans l'optique mais qui est accessible à tous. Il hein, n'y a pas de, de code d'accès. Qui disait que euh, une personne avait perdu un œil euh, suite à une utilisation prolongée la nuit euh, de son téléphone et ce dû essentiellement à la lumière bleue. Alors, comment il aurait pu éviter ça la, la première chose, c'est d'avoir évidemment un traitement anti lumière bleue. Mais, comme je disais, tous les traitements anti-lumière bleue ne sont pas forcément efficaces et conseillés pour tout. Enfin, ils sont efficaces contre la lumière bleue, mais il y a des, on va dire, des dommages collatéraux. Alors, surtout pour les enfants, je vais parler vraiment essentiellement pour les enfants, ça peut valoir pour les adultes, mais c'est beaucoup moins grave. Les filtres anti-lumière bleue traditionnels qui présentent un reflet bleuté une teinte jaune, euh, vont limiter certains développements de l'œil chez euh, l'enfant. Il vaut mieux privilégier des euh, traitements ou plutôt des, des matériaux qui filtrent la lumière bleue de manière naturelle et complètement transparente. Je ne vais pas rentrer dans le détail, sinon ça serait un petit peu euh, technique, mais euh, grosso modo, euh, ça joue sur ce qu'on appelle la relation euh, accommodation convergence qui ne se développe pas euh, correctement ou qui est altérée par le fait que l'on ne voit pas euh, tout le spectre lumineux, notamment avec cette teinte résiduelle, jaune, un peu sépia, en vrai Voilà. Donc vraiment, pour vos enfants, la lumière bleue, oui, ça c'est important, mais pas n'importe laquelle. Et selon les fournisseurs, il n'y aura vraiment, vraiment pas la même qualité de traitement anti-lumière bleue, ce qui va valoir, du coup, une différence derrière, dans le développement du système visuel chez l'enfant. Eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt. Si vous avez des questions, surtout vous les posez. Hein, si vous voulez mieux comprendre, vous, vous, voilà. J'y répondrai avec grand plaisir. Et euh, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, au revoir.